vidéo est pour toi. Mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Ce message, il s'adresse à tous les couples. C'est un message d'amour. J'aimerais que vous puissiez profiter de votre partenaire à fond parce que la vie est trop courte. Pour ma part, j'ai trouvé une image sur le net et j'en ai fait un tableau pour que ça me fasse un super bel ancrage de rappel. La vie est courte. On est comme des enfants. On s'amuse, on passe du temps agréable, on en profite. Et puis, la vie fait qu'à un moment donné, on rencontre un partenaire, un partenaire avec lequel on a envie de passer le reste de notre vie. Alors avec des hauts, des bas, des rires, des pleurs, des disputes, des réconciliations, des enfants, une famille, en tout cas tout le lot de ce que la vie peut ramener. Et ensuite, finalement, c'est euh, la vie euh, fait en sorte qu'elle consolide ceux qui ont su traverser des moments durs, ceux qui ont voulu construire sur la durée pour finalement se retrouver avec des compagnons de vie qui vont vers une vie un peu plus paisible, avec peut-être moins de santé, mais plus de bonheur, jusqu'au jour où finalement il y en a un des deux qui part. Alors quand il y en a un des deux qui part, celui qui reste généralement n'est pas très heureux et il s'empresse de finalement aller pouvoir le rejoindre. Pour ma part, si j'ai fait ce tableau, c'est pour me rappeler que j'aimerais arriver ici et non pas m'arrêter là. Et là où la plupart des gens sont, c'est qu'à un moment donné, on a un petit cœur vraiment brisé et chacun est de son côté. Mais pour arriver là, je ne vais pas vous mentir, réussir un mariage n'est pas simple. S'adapter n'est pas évident. Mais est-ce que ça en vaut la peine oui. C'était Nahid Rachet, celle qui est là pour libérer ton potentiel et te faire avancer vers la vie de tes rêves. Hada